On est de retour à Namur, avec Bruno chez Cromarbo, et on va parler des nouvelles pierres. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver. Je suis avec Bruno Cronenberg de chez Cromarbo, que vous avez déjà vu dans une vidéo. Et on voulait refaire une vidéo ensemble, je voulais refaire une vidéo ensemble, en fait parce qu'il y, y a eu des nouveautés dans les pierres. Il y a eu des nouvelles choses que je voulais vous montrer. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas Bienvenue de nouveau dans cette vidéo, on se voit quand même souvent, Merci. mais voilà, c'était un, un vrai plaisir. Et on va tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet, car il y a des nouvelles pierres, et on voulait vous parler plus précisément tout d'abord du quartzite, qui oui. est en train de faire une grosse apparition. On va également parler de la céramique, oui. parce que c'est là c'est quand même un gros boom, je pense, dans le monde de la cuisine équipée. Tout à fait. Et on va aussi refaire un petit bilan au niveau du marbre et du granit, qui reste quand même toujours très très présent. Alors on va commencer, explique-nous d'abord un peu, on est en face de quoi exactement on est en face d'un cadeau de la nature, on est en face de, de, de, de pierres qui existent depuis des millions d'années, donc on n'a rien inventé sur ce coup. Euh, elles euh, étaient déjà commercialisées depuis plusieurs années euh, sur le marché américain. Le marché européen n'était pas prêt à, à accepter tant de graphismes et tant de... De, de, de, de, de, de choses différentes, de couleurs de en fait. De couleurs différentes, de dessins différents, de, de richesses dans les pierres. On a été pendant des années avec des, des pierres qui euh, étaient très euh, unies. Le plus design possible, oui, des a, couleurs taupe. On, on, on a eu le quartz, etc. qui était très… Voilà, des voilà. couleurs pleines euh, qui donnaient euh, euh, un aspect euh, design. Oui. Maintenant, on est plus dans la recherche euh, de l'éclat. Oui. On est dans la recherche du caractère, on est dans la recherche de l'unique. Mais toi, tu l'avais déjà avec le marbre. Dans oui. une précédente vidéo, on avait parlé du marbre. Oui. Qu'est-ce qui le différencie, qu'est-ce qui différencie le quartzite par rapport au marbre, alors Alors, on, on pouvait proposer euh, aux clients qui voulaient des choses très vivantes du marbre, mais on était toujours embêté par le caractère calcaire du marbre. Comme on en avait parlé euh, oui. euh, en son temps, le marbre euh, offre des possibilités gigantesques au niveau dessin au niveau texture mais à la grande euh, le grand la caractéristique je vais pas dire défaut parce que on veut pas parler d'un défaut sa caractéristique première c'est que il est calcaire et donc il va être agressé par toutes les, les acides qu'on utilise dans les cuisines vinaigre sauce tomate voilà. vin blanc voilà. mousseux etc tout ça c'est alors on l'utilise encore beaucoup parce que il n'y a que le marbre qui ressemble au marbre quelque part ouais. mais euh, le marché était prêt avec l'avancée du marbre à accepter un, un produit était à la recherche d'un produit qui était tout aussi flamboyant mais avec des caractéristiques euh, moins euh, fragiles, on va dire, euh, moins on, délicates. On est sur une pierre de surface ou pas encore ici Un peu comme le marbre Non On est sur une pierre de surface. Disons que c'est une, une, euh, une roche métamorphique qui a subi des, euh, des euh, changements euh, dans, sa, dans sa composition par des très grandes variations de température et des variations de pression. C'est ce qui va donner la couleur à un endroit, à une pierre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a des millions d'années, juste à cet endroit-là, pour donner cette couleur-là, qui n'existera que dans cette carrière-là. Et ça, c'est le, le, le miracle de la géologie. On ne peut pas couper dessus. On ne peut pas couper dessus, sur ce genre de choses, jamais C'est un, une ah. matière qui, euh, qui justement, comparée au marbre, est beaucoup plus solide. Elle n'a pas de calcaire. Donc ça, c'est sa première caractéristique intéressante. Elle n'est pas faite dans sa composition de calcaire. Donc, du citron qui tombe sur du quartzite ne va pas l'abîmer, ne va pas manger son poli comme ça pourrait arriver sur un marbre. Tout à fait. Donc, on peut le mettre brillant, poli, sans problème, et euh, euh, le, les acides domestiques ne vont pas l'endommager. Le, Maintenant, chaque pierre, et les quartzites en font partie, la famille des pierres en général, à un degré de porosité et certains quartzites sont plus poreux que d'autres ça peut changer d'un quartzite à l'autre on n'est oui, pas comme sur certains quartz où on a une, une assez grande homogénéité ne pas confondre composite quartz. de quartz voilà avec le quartzite le co composite de quartz est fait de grains de quartz de roche quartzifère de, de roche de quartzite qu'on oui. a pilé et puis il y a un processus industriel qui fait que la composition euh, des de différentes couleur, on va dire, euh, euh, est la même. La, ce qui donne la couleur, c'est le pigment. Ici, on est sur une roche naturelle, Tout à fait. et cette roche naturelle peut être plus poreuse que celle qui est à 2000 km euh, de là. Tout dépend de la construction géologique de la pierre. C'est pas pour ça que tu ne peux pas l'utiliser dans les cuisines. La porosité d'une pierre, on peut l'amoindrir et on peut... Euh, on peut, euh... peut hydrofuger en fait cette pierre pour la protéger. Hein. C'est ce qu'on peut faire avec le marbre, sauf que vraiment le marbre peut, propos... peut présenter un défaut, mais normalement on vend encore, encore du marbre en cuisine, hein. oui. ça se fait. Hein. Oui. Mais il faut être un peu plus prudent. Donc ceci pourrait, à terme avec une roche naturelle, pas remplacer le marbre mais être une, une alternative aux personnes qui disent je veux bien cuisiner sur des belles pierres mais j'ai vraiment peur. Voilà, c'est une alternative euh, tout à fait sympathique. Pour le marbre, en fait, c'est une pierre en plus. Il faut le voir comme une alternative ou comme une, une solution supplémentaire qui est offerte sur le marché de ces dernières années euh, euh, pour une pierre euh, pérenne qui ne craint pas les acides, euh, qui peut être euh, euh, utilisée sans aucun problème en cuisine, qui ne craint pas les grandes chaleurs. Euh, qui ne craint pas les griffes. Oui. On ne met pas une casserole directement dessus, on le fait ça bah, Je le déconseille. À mais, part peut-être mais... la céramique et certaines autres pierres, sinon principalement on met des sous-plats ça. On met des sous-plats sur l'ensemble pour éviter euh, les chocs thermiques. Oui. Mais, mais ce genre de pierre ne craint pas les hautes températures, comme le composite de quartz pourrait pour pour le craindre. Est-ce qu'on peut donner son nom à celle-ci Parce qu'elle est quand même assez Alors ici il s'agit d'un Deep Blue, c'est une, une pierre qui vient du Brésil. C'est une pierre qui a des, des, des, des, des, euh, des couleurs complètement folles, avec des pigments complètement folles, c est, c est, ça sort du ici. sol euh, euh, comme ça, outre le fait que l'action de polir la pierre va faire ressortir sa couleur naturelle, mais il n'y a rien de non naturel dans cette On pierre. On pourrait croire qu'un arbre a été fossilisé dedans, une branche ouais, d'arbre a été ouais, fossilisée ouais. et qu'elle a Tout disparu. Tout à fait, Ouais. Eh bien, nous allons eh ben, passer un petit peu... Euh, pardon je t'ai coupé mais nous allons voir si on peut aller voir de la céramique un peu pour parler de ces nouveautés oui. mais juste avant je voudrais montrer ce bloc là parce que beaucoup de gens en fait nous demandent souvent comment les pierres arrivent euh, comment Bruno ici et d'autres reçoivent en fait des blocs souvent ou des tranches ça c'est un bloc de marbre, on est bien d'accord Alors euh, euh, euh, ici principalement comme il ne s'agit plus d'une scierie il s'agit d'un dépôt euh, de tranches on a pour la décoration du 2 et du 3 cm principalement. Mais pour des demandes spécifiques, ici, il s'agit d'un banc euh, en marbre pour un designer. Euh, on peut faire rentrer des tranches excessivement épaisses. Et ouais. ça, c'est un bloc de 3 tonnes C'est un bloc de 3 tonnes et demie de ouais, marbre qui va servir pour faire un banc. Et donc moi, j'ai déjà vu en fait des grosseries comme ça en Espagne. Alors, on vient les couper dans des immoirs. Dans des... Voilà. Voilà. Et tu reçois ensuite, fait, après, ce genre de tranches que, qui sont traitées et polies. Tout à fait. En fait, les grandes tranches que tu vois ici... C'est le résultat de, du sillage d'un très grand bloc, donc beaucoup oui. plus grand que celui-là. Ça passe dans une espèce de grande de, grand, oh, grand, de machine à pain qui, oui. qui, qui en fait des tranches. Et puis les tranches sont surfacées, c'est-à-dire qu'on va leur donner leur finition. Soit on les polie, soit on les flamme, soit on les brosse. Ça dépend un petit peu de la demande du bon. client. Allez, on va aller voir la nouveauté. La nouveauté qui est en train de... Le marché, quand même, au niveau, au niveau des, des matières résistantes à la température, au niveau des plans de travail, c'est la céramique. Oui. Et tu es un grand commerçant de céramique, je pense, en tout cas un gros revendeur de céramique. Oui. Et on va un peu aller voir les échantillons parce qu'on peut être bluffé oui. des nouveaux designs céramiques. C'est parti. Alors, la céramique a une caractéristique très particulière. Quand on parlait de la Cortite tout à l'heure, on parlait oui. d'épaisseur de 20 mm. Oui. La plupart du temps, on peut... Souvent, 20 souvent. et 30 mm. Ah, il y a du 30 mm, ok. Mais souvent le 20. Tu as la céramique, alors ici, on est dans un espace un peu plus étroit, on est dans un, dans, un, dans un hangar de stock, et comme vous pouvez le voir, il fait une température euh, extraordinaire. <rire> Ça caille, et il est 9h du mat. Euh, donc, on est sur de la céramique, et c'est bluffant, parce que quand on regarde les couleurs ici, on est presque sur, sur un look de marbre complètement oui. ici. Alors, explique nous le... un peu. Le marché de la cuisine a toujours voulu... Euh trouver un, des nouveautés, et deux, euh, trouver aussi euh, euh, des solutions. Et avec la céramique et l'arrivée de la céramique, on a trouvé une solution par rapport, un, à la difficulté de trouver certains marbres, et deux, en pouvant présenter des designs de marbre, mais qui étaient euh, excessivement résistants euh, aux attaques chimiques, à la chaleur, en fait. euh, à tout ce qui peut être agressant dans une cuisine. Et donc ils ont décidé de faire un grand carrelage en fait, c'est du carrelage, donc c'est comme euh, le carrelage qu'il euh, y a chez toi au sol, Thomas. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir une dalle de 40-40, ici on a des dalles de 3m20 par 150. Mais le procédé 40 -40. a dû être hyper compliqué à faire en fait, parce que ça peut plier un carrelage, ça peut casser. C'est assez complexe quand même à mettre en place, euh, parce que c'est un four, ça passe au four ceci. Ça passe hein. dans des fours excessivement longs, euh, euh, avec des températures excessivement euh, réglées. Euh, que ce soit au début de la chaîne, au milieu et à la fin, pour arriver à il à une dalle ça, est qui est complètement euh, en grès cérame et, et donc qui résiste à la chaleur, qui résiste aux griffes, qui résiste aux attaques chimiques, qui résiste à énormément de choses. Le dessin, c'est ça qui est particulier, c'est que le biscuit est le même pour presque toutes les variétés de céramique, la seule chose c'est qu'ils mettent des pigments dedans pour les colorer, et puis ils impriment. Donc on n'est pas sur un produit pleine masse, comme on l'avait avec le composite, qui est un mélange. Hein, le composite de quartz est mélangé, donc la veine qui est au-dessus se retrouve dans le champ. Ici, on est sur un produit qui est en surface, printé, avec des, des imprimantes de excessivement haute définition, qui fait que même un connaisseur sur un produit fini euh, euh, peut devoir se reprendre à plusieurs fois avant de voir si c'est une vraie pierre naturelle ou une Alors, fausse. On en a, en a placé deux en magasin et on est vraiment bluffé. Hein. Beaucoup ouais. de gens sont eff effectivement bluffés. Maintenant, tu me parles de grès. Je vois que c'est du Melitelli en plus. Tu me parles de grès. Est-ce que ça peut avoir un haut choc, par exemple, ce genre de matière Parce que du carrelage, on sait bien que si on laisse tomber un truc, on peut avoir un pet de carrelage qui, qui, qui peut aller... Est-ce que Alors, ça résiste bien au choc euh, euh, J'ai envie de dire que chaque matière a ses avantages, mais chacune a ses faiblesses aussi. Et l'impact euh, au niveau de la céramique est son, son talon, talon d'Achille. Donc il est vrai que c'est là qu'il faut être le plus attentif, c'est au, au choc à l'intérieur de l'évier. Donc on va préférer euh, des éviers qui reviennent par au-dessus ou bien qui sont à fleurs, pour que la céramique ne prenne pas le choc. Et aux abords du, du plan de travail, euh, il faudra être particulièrement attentif, un petit peu plus... Que devant les autres matériaux, étant donné que les réparations sont beaucoup plus compliquées dans la céramique Tout à fait, que, que, dans que, dans que dans les autres matériaux. On va faire un petit tour des matières parce que c'est oui. quand même assez bluffant. Hein. Alors, on, on, on a fait un effort de, de pouvoir bien les mettre euh, en exposition ouais, pareil, pour pareil. que. Par euh, exemple, euh, ceci, euh, on peut euh, voir ceci. Euh, c est, c est... Le client que tu nous envoies, Thomas, n'est pas euh, à choisir sur un petit échantillon. Euh, ici, il peut voir la tranche, il peut la toucher, il peut la sentir, il peut ressentir des émotions par rapport à ce qu'il voit. C'est très compliqué d'avoir des émotions sur un échantillon. Moi, j'ai beaucoup aimé la céramique, hein, je dois le dire. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un produit très impressionnant et qui offre une grande finesse, en fait. Hein, dans, oui. Dans, dans... Oui. Et c'est du 12 mm. Hein. C'est du 12 mm. Il y a des, des variétés qu'on peut avoir en 20 mm. Ben, pas, là, mais principalement, c'est du 12 et donc tu as des, des, des, des couleurs pleines euh, comme un peu la céramique qu'on entend, qu'on voit le plus souvent euh, pour les revêtements de sol et tu as des couleurs entre guillemets marbre qui, euh, qui font penser à du marbre et on a même des, des entre guillemets imitations bois. De toute façon, ça, on sait qu'on le rapprochait de moi au magasin. On peut déjà le dévoiler. Oui. <rire> parce que j'ai déjà craqué pour ce genre-ci. Ça, effectivement, Benoît, tu peux filmer à mon avis. Les veines, je vais me mettre de l'autre côté. Parce que c'est assez... C'est ouais. impressionnant d'avoir reproduit quand même l'effet de ce bois sur un, sur un, sur un carrage, quoi. C'est vraiment... C'est assez impressionnant ce que vous êtes arri arrivé à faire. On a vu les deux grandes matières, on voulait faire un petit focus sur le marbre et le granit, donc vraiment de nouveau des pierres naturelles bien connues chez nous. Mmh. Les grandes carrières de marbre se trouvent déjà où Partout en Europe ou il y en a un peu partout Alors, euh, les grandes carrières exploitées en Europe étaient euh, principalement en Italie, oui. au Portugal. Il y avait des grandes carrières en France et il y avait beaucoup de carrières en Belgique aussi. De marbre Ok. De marbre, qui maintenant sont quasi toutes fermées, il en reste quelques-unes. Euh, mais le marbre était exploité depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, euh, pour la construction, le Parthénon, euh, en, et fait en marbre, en et, et en les sols, etc. Oui, oui c'est. Euh, la, l'Acropole, la, la, la, le, le, le Colisée est fait en travertin. Donc c'est une très belle pierre. C'est une pierre qui est certes fragile parce qu'on veut l'utiliser en cuisine équipée, mais sinon en construction, c'est une pierre qui se montre robuste et qui était, qui était surtout accessible en fait, hein. Tout à fait. Mais elle ne, comme tu disais, au niveau assis, elle ne supporte pas. Et ça, c'est une nouveauté que tu as ici. En fait, euh, euh, euh, j'ai l'habitude de dire que seul le marbre ressemble au marbre. Et le marbre, euh, dans l'utilisation qui nous occupe aujourd'hui, donc la cuisine, c'est une philosophie. Euh, si tu acceptes euh, que euh, ton plan de travail en marbre euh, se patine, euh, vive, euh, prenne les marques du temps, euh, qu'un jour il y a une tâche, que l'autre jour il y en a une autre, que le troisième jour elle disparaisse. Alors, si tu acceptes tout ça et que dans ta philosophie tu es OK avec tout ça, alors tu auras le plus beau plan de travail du monde. Mais il faut vraiment être en accord avec ça. Et si tu devais prendre ta position entre le marbre et un quartzite, ça dépend un peu de ce que les clients vont te, vont te donner en, en retour ou pas ou... Tout dépend de l'émotion que tu vas recevoir avec le, le produit que tu chaque... vois. Alors, euh, euh, si, tu, si, si tu tombes amoureuse d'une tranche de marbre et que tu es OK avec le fait d'avancer de, de, de, de, de, dans la vie avec ta tranche de marbre, on va dire de vieillir avec ta tranche de marbre, alors le marbre c'est bon. Si tu es aussi content avec une tranche euh, de quartzite, euh, je vais dire prends du quartzite ouais, Parce que fait. le quartzite ne va pas souffrir de toutes les agressions qu'on va faire subir au marbre dans une cuisine. Le marbre il a toujours été utilisé pour la construction, pour la décoration, pour les dalles. On l'a toujours dit quand même, pour les cuisines on va essayer d'éviter. Il offre tellement d'aspects esthétiques intéressants. Oui, c'est tellement un look absolument somptueux voilà, que c'est Qu'on euh, qu essaye quand même de, de l'utiliser pour les cuisines. Maintenant, on va reparler de la base, la base des bases, le granit, oui. qui a souvent été critiqué, qui a souvent, et certaines personnes des fois, ont, ont voulu le, le ranger comme quoi c'était ringard, mais oui. ça reste une des pierres les plus demandées, j'en pense encore maintenant. Hein. Peut-être pas la plus en demandée, j'exagère euh, un peu. Euh, mais... si, si on veut réunir dans tous les matériaux qu'on a vus, le marbre, le quartzite, euh, euh, la céramique, le composite de quartz, le granit pour moi reste un des maîtres achats. Alors peut-être pas d'une manière esthétique, oui. mais si tu cherches quelque chose d'efficace, où tu peux mettre du chaud, de bon rapport qualité-prix, avec un bon rapport qualité-prix, le granit reste quand même un maître-achat. C'est un excellent produit. On va aller en voir un comme ah. ça, on va un peu montrer quand même des, des choses différentes en granit, des, des looks différents. allons Quand tes est... clients, euh, Thomas, euh, euh, viennent chez nous, on, on, on les fait passer dans toutes ces allées avec des tranches et on, les fait, euh, on, leur, on, on leur fait découvrir tout ce que la nature nous offre. Alors ici, c'est un granit noir, ancien euh, taux, donc flammé et puis brossé. Flammé, euh, c'est le... vraiment… on parle bien que… On parle avec une flamme qui va euh, abîmer la surface pour la rendre rugueuse, puis on la brosse pour adoucir un peu ce côté rugueux et on a une, une, une surface antique. Ça donne des cuisines qui sont très modernes, qui sont jolies, qui sont excessivement pratiques et qui sont indémodables. Mais le Maintenant, granit est fondamentalement plus foncé parce que c'est une roche de profondeur. Il y a des granites Non, pas non. tout à fait. Il y a des granites qui sont foncés mais il y a des granites qui sont clairs aussi. Le granit est une roche endogène donc qui est faite à l'intérieur de la terre. C'est une roche... C'est un... C'est un, une roche magmatique, magmatique. Euh, qui, est en, qui est endogène. Maintenant, Donc, euh, la couleur, la terre, est, la couleur elle est donnée par tout le, le métamorphisme de la pierre qui fait qu'avec les températures, avec les, avec les minéraux qu'il y avait dans le sol à ce moment-là, que la roche s'est faite euh, d'une telle couleur ou d'une autre. Je voudrais montrer aussi que ceci est un, un Indan Black, celui-ci. Un Zimbabwe. Un Zimbabwe, pardon. On est sur un ancien taux et de l'autre côté... Vous avez un indian black, le, le, le cousin du Zimbabwe, voilà. en, en granit. En a poli. C'est-à-dire un, un granit noir, mais poli. Donc cette tranche-là, si vous la polissez, c'est-à-dire que si vous passez des meules de plus en plus fines dessus, euh, le poli va sortir et la couleur va sortir. Et on aura ce résultat-là. Donc avec le même, la même pierre, on peut donner des aspects différents par rapport à la demande des clients. Et on peut aller voir, voir celle-ci. Ici, on est sur un granit Indien, qui est un. Qui est très rat, très beau On lui. appelé New Cheyenne, euh, qui a le, la particularité d'avoir une, ouais. une veine blanche et donc qui est. Wow. Qui ressemble un petit peu à un marbre en fait, hein, euh, et c'est ce qui fait son succès. C'est un, un très joli granit et très décoratif. Oui, avec des toutes petites touches comme ça, euh, ouais. c'est de, de nouveau un morceau de nature, hein, ce, genre de, ce genre de pièce. Hein. Et donc. Euh, euh, on parle ici de, de matière pour avoir des coups de foudre. Certaines personnes auront un coup de foudre sur un quartzite, d'autres sur un granit, d'autres sur un marbre. Et euh, il faut, à chaque pierre correspond un client, ou bien à chaque client correspond une pierre, ou un produit, et il faut faire matcher les deux. C'est notre travail. C'est le New Cheyenne Poly, apparemment. Il est leather. C'est un leather touch. Donc on va en toucher cuir, si on, veut, voilà. si on fait la traduction. Voilà. Ça, il est magnifique. Hein, ça. J vu comme ça, mais il est... Alors, le... le granit noir est toujours euh, fort, fort demandé. Donc, oui, bien euh, sûr. C'est quelque chose qu'on a beaucoup. Et ça, c'est un, un jasberg, ça? Non. Non, tu es toujours sur du Zimbabwe. On est dans la ligne des granites noirs, ici. donc euh... Ça, c'est un jasberg. Ah oui. Et alors, je te propose de repasser par la ligne des quartzites, Thomas. Comme ça, tu vois la différence quand même euh, entre les deux. Et donc, ici, tu as des granites et des quartzites un petit peu mélangés, mais tu vois l'explosion de couleurs directement. On est sur oh, des là matières là, là, là. qui sont beaucoup plus riches en couleurs. Dès qu'on a, qu a un quartzite, c'est impressionnant. Hein? Oui. Et c'est ça, c'est quand même une grande tendance. Hein? Oula, c'est le côté verso ou le côté recto, ça Alors, c'est le bon côté. C'est le bon côté, ceci. Oui, c'est une, une, une, une roche qui est faite, euh, on dirait, à partir de remblais. C'est ce qu'on appelle un conglomérat. Euh, mais fait de quartzite. <rire> Ici on est en quartzite aussi, très particulier. Tous ces quartzites doivent euh, susciter le coup de foudre. Alors où on aime, où on déteste. Mais, mais euh, ça ne laisse personne indifférent. Ça ne laisse personne indifférent, c'est ça. Tu as été aidé plus vite que moi. Ici on est sur un, un granit vert et un quartzite vert. Ça, ça, euh, ça, en cuisine, je prédis que ça reviendra plus vite qu'on ne pense, le verre. Hein. Oui, oui, Il oui, a été banni des cuisines, le vert, le vert euh, vert revient. mais le verre est en train de revenir. Hein. Et, et vert, on vert, a une, vert verté, une, une, hein. une, une, une variété de couleurs. On dirait un fond de rivière et ou un de, Et de structures euh, complètement magnifiques. Ce sont des tranches que tu connais Oui. Thomas, je te remercie de ta visite en tout cas. Ça et bien écoute, et ça me fait plaisir de recevoir tes clients. Voilà, ben Merci beaucoup. Euh... Je suis content de nouveau de venir redécouvrir ça, de partager avec vous. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer le plus honnêtement possible les choses. Si un cuisiniste vous explique, cette pierre-là, est est meilleure qu'un autre, mais ben au moins parlez à un importateur officiel qui les vend toutes, qui donne vraiment son avis. Et Bruno, au moins, il n'y a pas de langue de bois, il explique vraiment les choses. Mais je pense qu'il faut garder à l'idée que c'est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur et on choisit ce qu'on aime. Et il ne faut pas se dire, je prends absolument un quartzite, je prends absolument un granit. Voir ce qu'on aime et ensuite, parfois, s'adapter à son coup de cœur. Tout à ah, fait. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir reçus. Merci Thomas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, nos réseaux sociaux. Et maintenant, on va aller se mettre au chaud. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Merci.